Nous débutons avec Monsieur Julien André de la Société Académique. Monsieur André, bonjour, vous êtes en duplex des locaux de Microsoft France à Paris. Avant de nous parler de l'impact d'Internet dans la recherche d'emploi, pouvez-vous vous présenter et nous présenter Académique Merci à tous, je suis Julien André, le fondateur d'Académique et directeur emploi de Vivastrid.com. Académique, en quelques mots, c'est une plateforme gratuite qui propose des micro-cours en vidéo sur tous les sujets de la recherche d'emploi. Donc depuis la fin des années 90, euh, euh, Internet a bousculé notre manière de rechercher un emploi. Presse, candidature spontanée, réseau, annuaire, porte à porte, certaines méthodes sont aujourd'hui euh, plus à placer en priorité. Internet, les nouvelles technologies nous permettent d'accéder à des centaines de milliers d'offres d'emploi, à postuler en ligne, à s'informer sur des entreprises, sur des métiers, à apprendre à réussir sa recherche d'emploi. C'est ce que nous allons voir ensemble dans les prochaines minutes. Nous Commençons déjà par les sites de recherche d'offres d'emploi. En France, il existe plus de 350 sites emploi. Des sites généralistes, des sites spécialisés, des sites d'annonces gratuite, des moteurs de recherche d'offres d'emploi. Mais comment faire pour n'en sélectionner que 4 ou 5 pour effectuer ces recherches Donc Voici quelques conseils. Premièrement, on va sélectionner un site emploi spécialisé, qui est spécialisé sur son métier ou son secteur d'activité. L'avantage, c'est qu'il présentera un contenu très ciblé. L'inconvénient, c'est que ces sites sont généralement moins fournis que d'autres en volume d'annonces. On va donc ensuite s'attaquer à trouver, à identifier deux sites emploi généralistes. Donc des sites emploi qui couvrent l'ensemble des métiers ou tous les secteurs avec... Pour, pour, pour les choisir, on va sélectionner des sites qui offrent un contenu diversifié, un contenu large, des offres qui sont vérifiées, qui sont modérées, et on va éviter de sélectionner des sites qui vont vous demander de sortir votre carte bleue avant de pouvoir accéder à son contenu, ou alors vous demander de déposer un CV en ligne avant de faire une quelconque action sur le site. Ensuite, ne pas oublier de sélectionner, de choisir des sites de petites annonces gratuites, les, leur positionnement non cadres et emplois de proximité nous permettra d'accéder à des vol un volume d'offres d'emploi assez important de petites et moyennes entreprises. Et pour finir, on va sélectionner un site, euh, un métamoteur de recherche d'offres d'emploi qui présentera comme avantage de euh, référencer l'ensemble des offres d'emploi disponibles sur le web français afin de ne rater aucune opportunité. Donc quelques conseils, une fois ces sites sélectionnés, on va créer des alertes email afin de pouvoir recevoir par email euh, tous les jours ou toutes les semaines les dernières offres d'emploi publiées sur le site. On va déposer un CV en ligne afin de pouvoir être contacté par des recruteurs qui auront accès à, à ces Tech. On s'abonne aux newsletters de ces sites afin de recevoir par email les actualités du marché de l'emploi et des conseils. Et pour finir, on télécharge les versions mobiles afin de pouvoir consulter leurs offres d'emploi à tout moment. Deux dernières recommandations, on on postule uniquement aux offres d'emploi qui correspondent à ses compétences afin de, de ne pas spammer les recruteurs. C'est hein, généralement déceptif et, et, et inutile. Et, on, et soyez organisé. Donc consigne aux, consignez dans un document l'ensemble des offres auxquelles vous avez postulé afin de pouvoir vous en souvenir lorsque le recruteur vous contactera, mais également pour pouvoir le relancer si jamais il ne le faisait pas. Passons ensuite aux réseaux sociaux professionnels. Il existe euh, en France deux principaux réseaux euh, professionnels qui euh, vous permettront de et qui deviennent incontournables. Donc on compte deux principaux sites. Le premier c'est LinkedIn qui est plutôt cadre et international et le second c'est Viadeo qui est plutôt francophone et généraliste. Ces services présentent de nombreux avantages. Ils permettent déjà de se créer un profil en ligne, une sorte de CV numérique qui va permettre de référencer à la fois vos expériences professionnelles, votre formation, vos réalisations et indiquer des recommandations de vos pairs. Ensuite, ils offrent la possibilité d'ajouter des personnes à votre, à votre réseau, donc des personnes que vous connaissez, qui, vont, euh, qui constituent en fait vos contacts euh, professionnels et que vous allez pouvoir suivre tout au long de votre vie. Ils vous permettent, grâce à votre profil en ligne, de pouvoir être identifié par des recruteurs qui utilisent ces réseaux pour pouvoir euh, chasser des candidats. Et inversement, ils vous permettent à vous de pouvoir identifier des entreprises et des recruteurs euh, avec qui vous aimeriez échanger. D'autres spécificités qu'offrent ces réseaux, premièrement les pages entreprises, donc c'est des pages auxquelles vous pouvez vous abonner afin de suivre l'actualité des entreprises qui vous intéressent et euh, suivre l'actualité de leur recrutement en cours. Et deuxièmement, les groupes de discussion, ils vous permettent de rejoindre des groupes et de partager, des d'échanger avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que les vôtres. Donc, pour terminer, que faire avec Facebook Facebook, c'est un réseau social personnel. Donc, euh, même si certaines initiatives euh, permettent aujourd'hui aux entreprises de publier des offres d'emploi, je dirais que la plupart de ces offres sont déjà disponibles sur des sites emploi. Donc, il n'est pas, pas forcément utile, utile de chercher sur Facebook des opportunités professionnelles. Un conseil que j'aurais à vous donner, c'est de protéger votre profil Facebook afin de ne pas le rendre euh, actif, enfin, disponible euh, des, des recruteurs et ainsi vous éviter le moindre euh, souci dans le, dans, dans le cadre de votre recherche d'emploi. Donc, pour résumer, on crée un profil sur un réseau social professionnel. On accorde autant d'importance à sa rédaction que lorsqu'on rédige un CV classique. On ajoute ses contacts à son réseau, on consulte les offres qui sont, qui sont disponibles et, et on identifie des entreprises que l'on aimerait cibler et des recruteurs qu'on aimerait contacter. Passons maintenant aux nouveaux outils pour être coaché et recruté en ligne. Donc, ce que l'on vient de voir précédemment constitue, on va dire, les bases de la recherche d'emploi en ligne. Mais il existe désormais de, nombreux, de nouveaux outils qui vont vous permettre deux choses. La première, c'est de pouvoir vous préparer à réussir votre recherche d'emploi, à vous entraîner et à, et, à, et à apprendre et à être coaché en ligne. Et la seconde chose, c'est de pouvoir identifier des offres d'emploi, bien entendu, mais surtout rencontrer des recruteurs et ce de manière un peu originale. Ces outils, vous allez pouvoir les découvrir plus en détail dans les prochaines interventions, mais voici déjà un premier, un premier aperçu de certains d'entre eux. Les MOOC et micro-cours. Ce sont des cours qui sont accessibles en ligne à, à tous et, et, et à tout moment. Ils sont, ouverts, ils sont ouverts à tous et permettent de bénéficier de ressources éducatives de qualité, le plus généralement gratuitement. Ils peuvent vous aider à apprendre un métier, ou alors à gagner en compétences dans certains domaines, mais également vous former aux techniques de recherche d'emploi, avec tout ceci comme finalité, vous permettre de, de trouver un emploi. L'entretien de recrutement, on sait que c'est une étape importante dans le processus de recherche d'emploi et constitue parfois, la première, euh, enfin très souvent, le, le, le premier lien qu'on va avoir avec son futur employeur. Il est donc primordial de bien s'y préparer et aujourd'hui, les simulateurs virtuels d'entretien vous permettent de vous placer en situation réelle, de vous entraîner, en, de vous entraîner en ligne et ainsi éviter le moindre faux pas le jour J. Pour finir, les salons de recrutement en ligne vous permettent d'aller à la rencontre des recruteurs et de passer des entretiens sans avoir à vous déplacer. Donc comme dans un salon, on va dire, euh, traditionnel physique, vous pouvez naviguer, visiter des stands, euh, consulter des offres d'emploi, postuler et passer des entretiens. Donc il y en a en permanence hein, de, de ce type de salon. Ils sont généralement spécialisés sur un métier, un secteur d'activité ou, ou, ou, ou, euh, ou une région. Voilà, on pourrait en parler de nombreux autres outils. Hein. Il existe euh, les Serious Games, on aurait pu parler de Twitter, de, des services de cooptation en ligne, des services d'édition de, de CV numériques. Voilà, mais le temps nous est, nous est compté. Euh, beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces services sont disponibles sur l'emploi store de, de Pôle emploi et je vous invite à, à aller les consulter. Voilà, merci pour votre écoute et place maintenant à, à vos questions. Alors, avant de donner la parole à Flore, pour les questions d'internautes, pouvez vous nous préciser l'importance que vous donnez à la e-réputation Effectivement, aujourd'hui on sait que la plupart des recruteurs, avant de rencontrer un candidat, font des recherches sur internet pour savoir ce qui se dit sur cette personne. Je parlais tout à l'heure de Facebook, donc l'importance de protéger sa vie privée afin de ne pas trop la dévoiler au plus grand nombre. Donc, l'irréputation, c'est en gros tout ce qui est des traces qu'on va, qu va laisser de nous sur Internet. Il faut donc faire attention à ce que l'on publie, ce que l'on diffuse pour pas que cela nuise à sa carrière. Donc, il suffit juste de prendre des précautions sur Internet et, et, et, et, et si on n'a rien à se reprocher, il n'y a, a pas de, de raison qu'un qu recruteur ait, ait, quelque, chose à, ait quelque, soit, quelque chose à dire de négatif sur une personne. Merci, monsieur. Je me tourne maintenant vers Flore. As-tu des questions sur, les, sur euh, la séquence pour M. André Oui, alors plusieurs questions. La première, euh, quels sont les sites où l'on retrouve beaucoup d'offres d'emploi bon, je, je peux bien entendu parler de, de, de pôle emploi.fr. Aujourd'hui, c'est plus de 400 000 offres d'emploi disponibles et, et Pôle emploi s'est ouvert ces deux dernières années à des partenaires externes donc aujourd'hui on peut y retrouver sur Pôle emploi pas uniquement les offres de Pôle emploi mais de plus de 50 autres acteurs donc voilà donc si je devais vous conseiller un site c'est bien entendu Pôle emploi dans un premier temps. Et ensuite voilà et comme je l'expliquais il existe tellement de sites que, que, que très, ce serait difficile aujourd'hui de vous, vous, vous donner d'autres, euh, une liste de sites euh, qui correspondraient aux attentes de chacun. Il faut, voilà, on sélectionne des sites généralistes, euh, un site de petites annonces gratuites, des sites spécialisés qui correspondent à son, à son métier. Euh, la liste des sites, je peux bien entendu euh, vous l'envoyer, euh, vous l'envoyer euh, à l'issue de, de, cette, de cette intervention. bien, merci. Donc, je pense qu'on reviendra sur d'autres questions à la fin de cette présentation. Vous avez raison de parler pour l'emploi.fr. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à l'agrégation des offres et à nos 70 partenaires, c'est plus de 400 000 offres d'emploi présentes sur notre site. Avec un tel nombre, vous avez tout intérêt à diffuser votre CV en ligne et à créer votre abonnement. L'accès, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et c'est gratuit.